Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 193 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à. Ta-da-da-da Subject 13, sujet 13. Alors, peut-être que ça se joue à la manette, je sais pas, j'ai vu ma manette réagir, mais j'ai pas l'impression en fait, hein, du coup, voilà. Euh, profil 1, alors je sais pas ce que c'est le, le style de jeu, en tout cas ça fait buzz, ça, ça bouge le décor autour. Est-ce que, alors option langue française. Ah, est -ce en français, ah est-ce qu'en français donc ça c'est bien. La meilleure qualité possible, nouvelle expérience. Voilà, sujet 13, alors, en même temps, en même temps mais de quel genre de jeu allons-nous tomber Microïdes. je vois souvent passer microïdes. oh putain j'ai craqué. Alors, une voiture qui se tombe dans l'eau. Un médaillon. J'avais ma souris, c'est de la merde. Désolé. J'ai la voix toute pétée. Un mec qui se noie. Qui disparaît. Sujet 13. Mmh, mmh, mmh. Je vais monter un peu le son sur moi. J'entends pas beaucoup. Alors, un icône d'ADN qui tourne en guise de chargement. Ça, ça s'annonce ça, un bon jeu, aussi bien c'est un mauvais jeu, mais... Sujet 13. Ne vous inquiétez pas, vous m'entendez, mais, mais vous ne me voyez pas, c'est tout à fait normal. Comment vous sentez-vous suis-je mort Pas terrible. Est-ce que je suis mort Non, vous avez enfin un voyage. De quel voyage vous parler Nous verrons ça plus tard, racontez-moi votre dernier souvenir. Je sais pas. Pourtant, quelque chose me dit que vous avez frôlé la mort. Toutes ces questions sur moi, est-ce que l'on se connaît Oui et non. Mais ça n'a pas d'importance. Passons plutôt au test psychomoteur. Ok, ok. Oh putain, avec le bouton droit de la souris pour regarder autour. Ok. Ok. Ok. Ok. Pas d'effet, la console n'est pas allumée. Je peux regarder autour de moi, c'est plutôt pas mal. Ok, tranquille. Il faut un code, mais où vais-je trouver ça Gauche, appuyer, sélectionner la loupe. Où est-ce que je trouvais le code OK Et eh ben c'est un jeu de réflexion Ah putain 03, 99, 19, 12. 0399-1912. 19 12. 0, 3, 99. Ah, d'accord, c'est pour choisir son personnage, j'imagine. C'est vachement ludique, toutes ces. Ce, ce ah, on va former une équipe. Qu'attendez-vous de moi Ah, ouais, je. pas bien. Duquel Vous êtes dans votre cerveau. Arrêtez de m'appeler comme ça. J'ai un nom Franklin Fargo. Les noms n'ont plus aucun sens. Sujet 13. Ouh, mais ce serait pas du point and click tout ça Ah, oh, c'est du point and click Ah, oh, c'est pas possible Ah, oh, ça va juste pas être possible. Ce moniteur à l'erreur service. Cette console permet de contrôler la machine. Ok, on attend, on ressort. Qu'est-ce que c'est que ça Une lettre. Qu'on regarde. On va regarder à l'intérieur. Ah, c'est du point-and-click. Comment c'est pas intéressant comme jeu. Yop. Yop. Et on va choisir ramasser. Clac. Oh, les ombres sont super mal faites. Pour examiner la carte, ouvrir l'inventaire. Carte. Oh, une clé. Génial. Ce bouton sortie permet de revenir en arrière. Un nouveau témoignage. Ah mon dieu, comment ce jeu m'intéresse absolument pas. Ah mon dieu, alors il me faut une clé pour faire quoi Allez, on va là-bas avec le bonhomme. Je peux glisser, déposer la clé, là, clac. Ah oh, mon dieu, il faut un autre code. C'était facile. Ah oh, mon dieu. Euh non. Ouais... Je sais pas ce qu'il faut que je fasse... Cette porte est blindée... Cette porte est verrouillée, et ben c'est bien Et ben c'est bien. Moniteur hors service. De gros tuyaux alimentent la machine. Cette console, blablabla. bla bla. Cet appareil sert à refroidir l'installation. Et eh bah ben, c'est vachement bien, dis donc Alors soit j'ai raté une étape... J'aurais peut-être dû lire ce qu'il me disait. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. sur un bouton permet de l'allumer et bah c'est bien c'est bien c'est bien avec un peu de chance je vais tomber sur le, le, la bonne combinaison étant donné qu'on n'a pas le droit de faire trois <rire> je me dis qu'à force, je vais tomber dessus. <rire> non, en fait, je pense que je tomberai jamais dessus. Alors, eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce jeu Je m'étais promis de ne pas faire les point and click dans mes vidéos. Parce que je trouvais que ça n'avait absolument aucun intérêt et je le pense toujours aujourd'hui, c'est nul, c'est vraiment très très très très nul, mais quelque chose de correct, hein. je vous dis, ne euh... vous pas de votre gueule, hein. ça n'a pas d'intérêt, qu'est-ce que, voilà, on clique, il y a des mystères, on découvre des choses, c'est toujours la même chose, on est Toujours sur les mêmes trames, c'est juste pas les mêmes histoires, mais c'est toujours la même façon de voir les choses. Des énigmes, des trucs à résoudre, casse-tête, qui prennent la tête pendant deux heures, pour au final, pas d'action, c'est lent, a pas de musique, c'est mou C'est... je sais pas, c'est de la merde. Je vous dis le fond de ma pensée, Clairement, hein. euh... Après... Euh... Rien n'empêche une personne d'aimer ce genre de jeu. Personnellement... Euh, je préférerais autant m'enfiler mon portable. Euh, prendre mon portable, enlever tous les composants, me les mettre un à un dans le cul. Euh, je suis sûr que ce serait beaucoup plus intéressant. Et, euh, et, et que ça apporterait beaucoup plus de choses au monde que de jouer à ce genre de jeu. Enfin au monde, ou en tout cas à ma vie plutôt. C'est... Y'a rien, y'a rien. J'ai même pas envie de chercher, qu'est-ce que ça me fout À quoi ça va se servir Y'a pas de. On s... n'est pas revalorisé quand on joue à ce jeu, on sait pas. Y'a y a rien, y'a pas de... De... de. succès ni. Ah, Je suis désolé, hein. Je suis désolé, ça fait deux jours que j'enchaîne les vidéos chantes entre le taureau et le.. Et, et ça, quoi. Ah mon dieu, j'aurais dû vérifier. Alors, en général, quand je les télécharge les jeux, je vérifie juste que c'est pas des point and click. Là, j'ai pas dû voir, mais à... ça pue le point and click à 40 km quoi. D'ailleurs, marqué ça dans la catégorie. J'ai pas dû faire attention. Donc la prochaine fois, je me ferai pas avoir, je ne le téléchargerai pas et bah, je ne le prendrai pas non plus. D'ailleurs, parce que ça, ça sert à rien quoi. Dépenser des sous pour ça. Ok, c'est joli. Allez, on va parler. En, en, en, en bon côté, c'est joli. Ça. C'est un jeu qui a une durée de vie, j'imagine, qui est à peu près longue, en tout cas qui a le mérite de le faire réfléchir, mais putain, à quoi ça sert On veut s'amuser, ça, ça n'est pas... Voilà, bon allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, désolé pour ce jeu, j'espère que... Bah, que ça vous aura apporté le, le fait de savoir que, que c'est un jeu point and click. Euh, et qu'il faut réfléchir à sa race quoi donc il euh, y en a qui aiment euh, je ne veux pas leur retirer ça là il y a une histoire, il y a quelque chose à faire mais ça m'intéresse pas et puis en plus putain c'est bah, vachement enfin c'est voilà <rire> qu'est ce que je je pas envie de jouer ça <rire> désolé voilà il y a des trucs là je peux pas ça, je peux pas c'est allez on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sûrement quelque chose de beaucoup plus intéressant ça je vais m'en assurer je vais faire bien attention. <rire> Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo Stage One. Salut